Qu'il soit tard ou qu'il soit tout, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, qu'il fasse mauvais ou qu'il fasse beau, je suis à plat dans mon tout Je ne suis là pour personne, je réponds pas au téléphone. Et même à la porte, si ça sonne, je pourrais pas les ouvrir. Pourtant, ma tête est pleine de projets. Je voudrais bouger, je voudrais voyager. Avoir des enfants et travailler, je vous promets. C'est pas faux d'essayer. Je suis absolument pas déprimée. Contrairement à ce que vous pouvez penser. Et sûr qu'un jour je le deviendrai. Si personne ne vient changer ça, je suis confinée dans mon foyer. Même me laver, même manger. Même me lever, surtout m'habiller. C'est souvent mission impossible. Je voyage dans ma tête. Fermés sous ma couette car même les livres et la télé c'est trop pour mes petits yeux usés pourtant ma tête est pleine de projets je voudrais faire la fête et m'amuser pouvoir chanter pouvoir bavarder je vous c'est pas faute d'essayer, je suis absolument pas déprimée Contrairement à ce que vous pouvez penser, mais sûr qu'un jour je le deviendrai Si personne ne vient changer ça Mes amis croient que je leur fais la gueule si je préfère rester toute seule c'est que j'ai pas la fausse force, force de parler J'arrive à peine à respirer Surtout qu'après chaque effort J'ai des représailles de mon corps Mes muscles durcis me brûlent D'une douleur que rien Même la morphine, elle pas se réhabiller contre des douleurs, pareil. Ça passe. Pourtant, ma tête est pleine de projets. Je voudrais courir. Je voudrais sauter. Aller prendre un verre dans un café. Couvrir tous les enfants de baisers. voudrais croire en un avenir, avoir d'autres choix que d'en finir, quand j'en pourrais plus de souffrir, comme d'autres l'ont fait avant moi, qui soit Ça y est, j'ai perdu mes mots. Qui fasse mauvais ou qui fasse bon, sur un plat plat, dans tout. tout.